Bonjour et bienvenue dans cette euh, courte vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis des décennies, le sujet de la prévention en santé. La prévention en santé, ce n'est pas la prophylaxie, c'est-à-dire euh, l'hygiène et tout ce qui fait qu'on évite les maladies, notamment infectieuses, par le lavage des mains, etc. etc. Mais je vous parle de la prévention euh, secondaire et tertiaire. Je ne vous parle pas de la non plus, mais simplement voici un petit tableau dans lequel vous allez voir exactement de quoi il s'agit. La prévention primaire, eh c'est la manière de vivre, de se comporter, les, toutes les mesures d'hygiène, de prévention d'ergonomie, euh, l'exercice physique, l'alimentation, euh, le travail, l'organisation du travail, l'environnement... Le, qui nous permet de rester dans le meilleur état de santé possible. Voilà, ça c'est la prévention primaire. Mais, dans cette prévention primaire, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas encore été introduites, mais qui vont pouvoir l'être grâce à un nouveau changement dont je vais vous parler en fin de cette vidéo. Il s'agit de l'établissement de bilans de santé réguliers chez tout le monde, c'est-à-dire au niveau de toute la population, au niveau des nouveau-nés, au niveau des enfants, de la petite enfance, de l'enfance, de l'adolescence, tout au long de l'âge adulte, et encore plus chez les personnes qui commencent à avancer en âge, chez les seniors et les super seniors. Pourquoi Tout simplement parce que ces bilans permettent de détecter au tout début des problèmes avant qu'ils ne se manifestent sous forme de maladies, maladies d'abord fonctionnelles qui évoluent inéluctablement si elles ne sont pas traitées en maladies organiques, c'est-à-dire des maladies dégénératives qui débouchent sur des pathologies graves et handicapantes. Quant à la prévention secondaire, il s'agit de la mise en place de soins, non seulement qui masque les symptômes, mais qui permet de maintenir l'état de santé, c'est-à-dire éviter les chutes, euh, les récidives, tout simplement en utilisant des méthodes de prévention et d'entretien pour que les paramètres euh, organiques restent en équilibre, que ce soit sur le plan mécanique, que ce soit sur le plan alimentaire ou le plan psychologique, sans parler de l'environnement. C'est secondaire. La prévention tertiaire, il va falloir la développer parce que, vous voyez, je commence personnellement à y penser sérieusement et toutes les personnes de mon âge y pensent. Je veux absolument éviter de me retrouver en EHPAD. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, eh bien, on veut essayer de rester autonome si possible, avec sa tête et ses jambes, le plus longtemps possible pour retarder cette échéance. Et même si possible, ne jamais avoir besoin de quitter son chez-soi. Il y a des possibilités de s'organiser, sauf lorsqu'on est complètement handicapé, qu'on perd la tête, donc qu'on est désorienté, qu'on passe sa nuit à tourner en rond, bien entendu lorsqu'on devient dangereux pour soi et pour les autres. Ça, il n'y a, a, a rien à dire là-dessus. Mais trop souvent, des personnes qui peuvent être maintenues chez elles, sont mises dans ces établissements, souvent pour soulager la famille, ça se comprend. Mais il faut complètement réorganiser cette prévention du vieillissement du troisième âge. Parce que très souvent, ce sont des personnes qui, parce qu'elles ne font plus d'exercice, petit à petit deviennent handicapées. Donc euh, il faut développer impérativement, non seulement la mise en place d'un entretien physique chez tous les seniors, je dis bien chez tous les seniors, qu'ils habitent en ville, à la campagne, qu'ils soient seuls ou euh, en famille, il faut impérativement garder une condition physique jusqu'à 100 ans et plus L'exemple de ma mère qui, à 103 ans, faisait ses courses toute seule, faisait sa cuisine, son petit ménage, sa toilette, jusqu'à 103 ans, jusqu'à son dernier jour, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est vraiment l'exemple que tout le monde peut suivre, mais que tout le monde peut essayer de suivre. Alors, premièrement, ce qui est important, c'est de conserver un bon état physique. Donc, il faut faire des exercices. Et ça, il faut commencer jeune. Ce n'est pas à 95 ans qu'il faut commencer à faire des mouvements assis debout. Enfin, quoi qu'on peut le faire. Mais plutôt on commence, mieux ça vaut. Et je dis, il faut commencer dès qu'on sent qu'on commence à perdre des forces, vers 50, 60, 65, 70, selon les cas, selon votre morphologie et votre mode de vie. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est l'alimentation. Quand on voit que dans les EHPAD où les gens payent des fortunes, pour que les personnes âgées soient bien suivies. Elles ne sont même pas nourries à leur fin. C'est un véritable scandale. Et moi, je préconise que tous ces établissements soient sous la tutelle de l'État et sous forme associative, qu'il n'y ait pas de problème de rendement dans ce domaine. Bon, ça, c'est une utopie, mais ce serait la moindre des choses. Et d'ailleurs, je constate dans mon département, dans le Maine-et-Loire, que tous les EHPAD où... Le, le, la notion de rentabilité n'existe pas, les euh, résidents sont beaucoup mieux traités, beaucoup mieux nourris, on s'en coupe beaucoup mieux. Voilà, ça c'est mon expérience personnelle, parce que je connais plusieurs personnes en EHPAD, j'en ai visité un, un, un certain nombre, et ça je peux vous certifier qu'il y a possibilité que nos anciens soient bien traités, à condition que la notion de rentabilité soit éliminée, de, de la gestion de ce genre d'établissement. Voilà. Enfin, il faut que le cerveau soit occupé, car le cerveau, s'il n'est pas occupé tous les jours, il dégénère, il s'asphyxie, il s'atrophie. Vous savez que le cerveau peut fonctionner jusqu'à 150 ans. On a des quantités de, de zones qui ne sont pas utilisées. Donc ce qu'il faut, c'est faire des jeux mentaux un jeu fléché, c'est le plus simple. Tout le monde peut faire du jeu fléché. Euh, du, du niveau de base de 1 jusqu'à 5, tout le monde peut faire des jeux fléchés. Ça oblige à réfléchir, ça oblige à faire travailler son cerveau. Et ce qu'il faut, c'est toujours avoir un dictionnaire pour enrichir son vocabulaire. Toute la vie, on peut apprendre de nouveaux mots. Et c'est intéressant parce que ça fait fonctionner le cerveau. Ça augmente le nombre de synapses dans le cerveau. Voilà. Alors, j'arrête là-dessus, simplement je voulais vous dire ce que vous ai annoncé au début, ce qui est très important, c'est que nous avons depuis peu une ministre de la Santé et de la Prévention. Et ça, c'est une première au niveau politique. Toutes mes espérances ont été dépassées. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, enfin, après 40 ans de lutte pour valoriser la prévention, valoriser la santé durable, on va pouvoir faire quelque chose. Alors, j'ai mis un article sur mon Facebook et j'ai des personnes qui m'ont dit « Oui, tout ça, c'est une utopie, de toute manière, tu ne les changeras pas, je n'ai pas confiance dans ces gens-là, etc. » Eh bien, je suis désolé, moi, c'est exactement le contraire. J'ai confiance aux humains, aux hommes et aux femmes qui prennent des responsabilités politiques, mais à condition de les aider, c'est-à-dire et c'est ça toute ma vie, on, on, on donne des dossiers, on des dossiers bien établis sur des projets, etc., et puis on n'en entend plus parler, et un jour, on voit une loi qui sort, on voit un texte qui sort, qui a été inspiré de ce petit document qu'on a déposé, et ceci un an ou deux ans après. Je vous prends simplement un exemple vécu, celui de l'ostéopathie, de la connaissance de l'ostéopathie. J'ai été celui qui a demandé... Au, conseil, consul, au conseiller du ministre de l'EPAC, euh, donc pour la rédaction euh, de, du texte de l'amendement pour la reconnaissance des ostéopathes, j'ai demandé que le terme prévention soit inclus. Parce que j'ai dit, l'ostéopathie est avant tout une médecine préventive. Et ce texte a été mis dans l'amendement, et il, est, il a été adopté, et donc maintenant officiel, depuis la promulgation de cette loi, il y a maintenant beaucoup d'années. Alors, vous voyez, les ostéopathes en fait, font partie de ce corps de santé qui privilégie la prévention. Donc, la prévention primaire, je vous l'ai dit, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La prévention tertiaire, c'est celle qui empêche que nous perdions trop rapidement nos capacités d'autonomie. Voilà. Donc, euh, éviter que les maladies évoluent, faire pour que les maladies, même graves, euh, puissent être curables, vous voyez, j'en suis l'exemple, moi j'ai deux cancers et j'en suis guéri, les deux, hein, parce que j'ai agi rapidement, j'ai eu de très bons médecins, j'ai fait j'ai pris des compléments euh, pour renforcer mon immunité, enfin voilà, donc euh, je ne me suis pas particulièrement comme exemple. Mais euh, c'est du vécu. Donc quand je vous parle, je parle avec mes tripes. Je parle pas. Euh, je ne lis pas un texte. Vous voyez, tout ça, c'est purement, euh, purement spontané. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'étais même un petit peu trop long. Mais euh, merci de m'envoyer vos commentaires, vos suggestions. J'ai besoin. Je n'ai pas besoin de personne, euh, pessimistes pessimiste qui. Euh, dit non, ça ira jamais. Je veux des personnes positives et dynamiques parce que nous avons un énorme travail à faire pour aider justement cette réforme de notre système de soins où il faudra améliorer bien sûr le fonctionnement de l'hôpital. Ça, c'est une nécessité absolue, mais aussi au niveau de la médecine de ville. Et dans cette médecine de ville, tous les participants euh, de la filière santé, que ça soit... Au, au niveau euh, des praticiens euh, officiels ou des praticiens euh, non conventionnels, il faut que tout le monde s'y mette et là nous aurons un système de santé hyper performant qui privilégiera la prévention, qui permettra de voir eh bien, le budget de la sécurité sociale plus orienté vers la prévention que vers les soins qui sont coûteux et sont d'autant plus coûteux que les personnes sont vues tardivement. Voilà, vous voyez, c'est un début, donc je suis heureux d'avoir euh, pu faire euh, cette euh, vidéo parce qu'elle est justifiée par justement cet événement euh, tout à fait nouveau et tout à fait encourageant qui est la création d'un ministère qui s'occupe de, de la santé et de la prévention en santé. Donc je vais préparer des dossiers et je vous tiendrai au courant. En attendant, si vous êtes... Euh, satisfait de mes vidéos, vous pouvez me liker, ça c'est toujours un plaisir de voir que vous aimez ce que je fais. Deuxièmement, inscrivez-vous à ma chaîne vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et, et troisièmement, inscrivez-vous aussi sur ma, ma chaîne Facebook, ma page Facebook. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires parce que, bon, je prépare, je suis toujours en préparation d'une formation sur les douleurs cervicales, c'est vraiment un sujet énorme, j'ai des, des milliers et milliers de personnes par mois qui m'écrivent, qui m'envoient pour avoir cette formation, mais je n'ai pas eu encore le, le temps, le, ni l'énergie, hein, étant donné les circonstances, pour, pour le faire, le mener à bien. Mais ça va venir, c'est en préparation, et après je m'occuperai du vieillissement, la lutte contre le vieillissement, la prévention du vieillissement. Là je crois que je n'ai pas trop de 10 ans, 15 ans pour vraiment mener à bien ces, cette œuvre que nous mènerons ensemble. Euh, je vous dis maintenant à très bientôt pour une autre vidéo.